Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sans grande surprise pour parler euh, de livres. Alors, euh, comme vous pouvez le voir, j'ai une, une grande bibliothèque hein, ici. Euh, sauf que voilà, le fait est que les livres s'accumulent un peu. Euh, surtout que je reçois quand même un certain nombre de services presse. Euh, du coup, voilà, il y a plus les livres que j'achète moi, ça déborde. Euh, donc j'essaye de donner un peu euh, des livres et je me suis dit euh, pourquoi pas euh, faire un colis à mes frères et sœurs parce j'ai des frères et sœurs euh, avec des bouquins euh, qui leur correspondent et comme ça moi ça me permet de vider un peu ma bibliothèque et en même temps ça leur fait des petits cadeaux euh, c'est plutôt cool donc voilà j'ai préparé un gros colis qui est par terre et euh, bah, je vais vous montrer en fait les bouquins que j'ai décidé de sélectionner et que j'ai décidé de, de leur donner euh, parce que c'est des livres que parfois j'ai apprécié c'est pas, pas le problème c'est juste que c'est parfois des livres, soit des fois que j'avais en double, parce que ça arrive, soit euh, que bon, je compte pas forcément les relire, ou alors euh, je les ai aussi en e-book, donc au pire si je veux les relire. Euh, bon. Le fait est aussi que j'ai énormément de livres jeunesse, euh, et quand je dis jeunesse, c'est vraiment ado, euh, 10-12 ans, et bon, il euh, y a des livres que je garde, notamment parce que il y a de la représentation LGBT dedans, et comme c'est important pour moi de les avoir et de pouvoir les consulter pour. Euh, quand je fais des conférences ou des tables rondes, etc., de pouvoir aller voir dedans, qu'est-ce qu'il y avait réellement Parce que bon, comme j'ai beaucoup, des fois j'oublie un peu ce qui se passe. Mais bon, il y a d'autres livres qui je trouve, voilà, je, je, je vais pas les garder dans ma bibliothèque. Euh, donc voilà, je vais les donner. Donc je leur ai fait des petites enveloppes. Bon ça, je, je vais pas vous les lire, hein, mais euh, où je leur explique un peu ce que j'ai sélectionné euh, pour euh, elle et eux. Donc J'ai trois frères et sœurs. J'ai deux sœurs et un frère et euh, j'ai essayé de faire un peu dans leur goût. Tout d'abord, j'ai une sœur euh, qui a deux ans et demi de moins que moi et elle euh, elle aime beaucoup euh, les histoires de famille, euh, les secrets de famille, euh, le côté très euh, rien n'arrive jamais par hasard, euh, euh, le destin, euh, tout est lié, enfin des trucs un petit peu comme ça. Résultat, euh, je lui ai fait une sélection de, de trois livres. Euh, alors tout d'abord, euh, j'ai sélectionné La Tresse. Euh, de Laetitia Colombani euh, chez Grasset. Et c'est l'histoire de trois femmes sur trois continents. Il euh, y en a une qui est euh, en Inde et qui est intouchable il y en a une qui est euh, en Sicile euh, et qui est un peu dans la merde parce que l'entreprise familiale est, est pas en très bon état et une qui est au Canada et euh, qui découvre qu'elle est malade qu'elle a un cancer. Et euh, en gros c'est l'histoire de ces trois femmes et comment euh, bah, elles ont des liens malgré le fait qu'elles soient très éloignées les unes des autres et, et il y a des choses qui les rapprochent voilà, à, à travers le monde malgré le fait qu'elles ne se connaissent pas, malgré le fait qu'elles ne seront jamais en contact. Euh, donc voilà, j'avais trouvé ça pas mal et je pense que ça rentre vraiment dans ses goûts. Donc voilà, je, je pense vraiment que, que ça pourrait lui plaire, euh, c'était vraiment un, un chouette livre et c'est vrai que j'aurais pu le garder mais Bon, je pense qu'au pire, si je veux le relire, je l'emprunterai à la bibliothèque. Hein, maintenant, il est partout, il est très connu, ou je le rachèterai en poche, ou je sais pas. Mais bon, voilà, donc, euh, il va dans le colis. J'ai aussi sélectionné, alors parce que bon, elle aime aussi la romance, euh, donc j'ai sélectionné Izzy et Tristan euh, de Shannon d'une lap. Euh, chez Robert Laffont, à la collection R. Celui-là, c'est parce que je l'ai en double, enfin, j'ai les épreuves non corrigées, plus celui-là, je vais pas garder les deux, je vais pas offrir à ma sœur l'épreuve non corrigée. <rire> Donc voilà, je lui offre le grand format euh, tout beau. Donc, ça, c'est une histoire d'amour. Euh, c'est vrai qu'au euh, début, j'étais moyennement emballée. Euh, c'est l'histoire d'une fille euh, blanche à Brooklyn euh, qui rencontre un mec euh, noir euh, dans son quartier, et il euh, y a plusieurs choses qui les opposent, et euh, ils peuvent pas forcément être ensemble. Euh, voilà, il y a ce côté un peu amour interdit, et c'est ça qui me gênait un peu, parce que euh, j'en ai un peu marre des hétéros qui font genre que leur amour il est interdit quoi, globalement. Surtout que, en vrai, quand on regarde un peu, il n'y a, a rien qui interdit leur amour, euh, concrètement. Euh, mais euh, en fait, finalement, euh, dans la deuxième partie, bon déjà quand on va au-delà de genre oh là là il faut pas qu'on soit ensemble et qu'ils se décident de oh, putain à être ensemble. Euh, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant parce que pour le coup on montre un peu plus leurs différences et euh, la différence de milieu dans lequel ils viennent et comment voilà, la société les oppose et là je trouve que ça devient plus intéressant. J'ai trouvé l'héroïne vachement bien d'ailleurs, très attachante, avec du caractère et tout, les personnages masculins, j'ai un peu moins accroché. Donc voilà, c'est une histoire d'amour, et je me dis que peut-être... Euh, voilà, peut-être ça peut appeler à ma sœur. Et pour faire bonne mesure, parce que quand même, euh, j'ai décidé de lui offrir Féminisme pour les 99% un manifeste euh, qui est paru aux éditions La Découverte et qu'on m'avait envoyé. Donc c'est un, un, un petit livre sur le féminisme, euh, qui essaye de poser un peu les bases euh, d'un du... féminisme pour les 99%, en gros un féminisme qui soit pas destiné uniquement aux femmes euh, blanches, hétérosexuelles, cisgenres, euh, des pays riches, euh, de classes socialisées, enfin, voilà. et d'un féminisme qui prenne en compte un peu plus euh, les femmes plus précaires, les femmes euh, issues de minorités, euh, les femmes lesbiennes, euh, les femmes euh, dans d'autres pays que les pays riches euh, de l'Occident. Ils posent pas mal de bases. Alors, euh, bon, personnellement, ce pourquoi d'ailleurs je le garde pas, c'est que j'ai pas... C'est pas que j'ai pas appris grand chose, mais disons que c'était des choses que... dont j'avais déjà conscience. Alors, c'est toujours bien d'avoir des livres comme ça parce que ça, ça les pose de manière... Beaucoup plus clair que... Alors on peut avoir les idées dans sa tête, mais pas être capable de, de le formuler correctement. Et pour le coup, ça, ça le formule plutôt correctement. Peut-être que ma soeur l'aimera bien, et puis bon, euh, j'aime bien que visser des bouquins féministes quand même, euh, de temps en temps, ça, ça fait jamais de mal. Ensuite, passons à mon petit frère, euh, qui lui, il a une, il a une vingtaine d'années. Euh, alors là j'ai eu beaucoup plus de mal parce qu'il aime euh, l'heroic fantasy de façon générale euh, et euh, les thrillers, les policiers. Euh, sauf que euh, les bouquins d'heroic fantasy que j'ai en général je les aime beaucoup et je veux pas m'en séparer. <rire> euh, ou alors euh, l'heroic fantasy souvent comme c'est des longues trilogies ou des longues sagas bah, je les ai sur liseuse donc bah du coup... <rire> je les ai pas en papier, je peux pas lui les offrir, et j'ai quasiment pas de thriller ou pas de, pas de policier, et les rares que j'ai, euh, franchement c'était naze, et du coup j'ai pas envie d'offrir des livres naze <rire> à mon frère, euh, même si je vais m'en débarrasser à un moment donné je pense, parce que c'est pas des livres que je garderai dans ma bibliothèque, parce que je considère que c'est c'est pas très bien. Euh, je vais pas m'en débarrasser auprès de mon frère. Tout voilà, j'ai un peu plus galéré, mais j'ai quand même trouvé deux livres qui, peut-être, sont susceptibles de lui plaire. Alors, il y a Maxime Chatham, Autre Monde, L'Alliance des Trois, euh, que j'ai lu il y a un moment, euh, qui est donc le, la version poche. Maxime Chatham il est connu pour ses thrillers, euh, ses trucs policiers euh, très dark, euh, machin, etc. Et là pour le coup on est plus... Euh, Est-ce que c'est vraiment de la fantaisie Je sais pas, mais... Euh, en tout cas on est sur un monde imaginaire et, et des ados qui, se, qui passent dans cet autre monde et qui découvrent euh, voilà, des, des nouvelles règles, des nouvelles choses et qui se réunissent et voilà. Je trouvais que c'était franchement euh, pas mal. Comme saga, après j'ai jamais lu que le tome 1, euh, je n'ai que le tome 1 et... En vrai, si je lis la suite, je pense que je les emprunterai à la bibliothèque. Euh, je sais pas du tout s'il l'a lu, et puis je pense que s'il veut lire la suite, il pourra les avoir en bibliothèque facilement, ou même sur liseuse, je pourrais lui trouver les e-books. Donc voilà, écoute, euh, ça fait un livre de moi dans ma bibliothèque, c'est toujours ça. Ensuite, euh, j'ai sélectionné un bouquin de fantaisie, pour le coup, c'est vraiment de la fantaisie, avec magie et tout ce que vous voulez, sorciers, blabla, et, bla bla, et monstres, et, et des orques, et des, et des ogres, et des, des trucs comme ça. Euh, mais voilà, c'est de la fantasy ado, c'est La Fille Sans Nom euh, qui est aux éditions L'École des Loisirs, collection médium. Alors je sais pas trop s'il si trouvera ça trop jeunesse, trop ado, euh, moi c'est vrai que à titre personnel j'ai aucun problème à lire de la littérature jeunesse, de la littérature ado. Bon, euh, il me dira si c'est le cas, c'est l'histoire d'une jeune fille qui décide de se barrer de chez elle pour vivre des aventures et elle, elle se retrouve prisonnière sur un bateau euh, d'un sorcier qui l'utilise comme servante, et elle est amenée à, voilà, à vivre des aventures, en gros, dans un, dans un monde parallèle avec de la magie, franchement c'était pas mal, j'ai bien aimé et pour le coup, je me dis peut-être ça rentre dans ses goûts, on verra, il me dira non vraiment c'est trop ado maintenant je lis des trucs un peu plus adultes ou pas, peut-être que lui ça ne le dérange pas non plus on verra. Et là du coup on en arrive à ma dernière petite sœur, ma petite sœur euh, qui a 11 ans, euh, donc là pour le coup je pense que c'est l'intégralité de ma bibliothèque qui lui correspond. Et le fait est que je lui ai filé beaucoup plus de bouquins euh, parce que enfin, j'en reçois beaucoup des, des livres jeunesse, vraiment beaucoup. Tout d'abord il y a J'aimerais te parler d'Elle, euh, qui est euh, un de ces livres qui présente des personnages de femmes avec leurs histoires en bande dessinée, enfin un peu sur le le modèle des culottés ou de euh, l'histoire des filles rebelles, euh, l'histoire du soir euh, pour filles rebelles. Euh, donc voilà, c'est sur ce modèle-là, euh, je l'ai lu, c'était pas mal. Euh, après, je ne vais pas le garder dans ma bibliothèque et je pense qu'il sera bien plus euh, utile à ma petite sœur. Voilà, ça lui fera découvrir des... Des héroïnes, euh, des femmes qui ont marqué l'histoire, il y en a une. Il y en a 50. Voilà, 50 femmes. Ensuite, il y a des bouquins de chez Thierry Manier que je vais lui filer, que j'ai dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et puis je me dis, bon, je les ai jamais relus. Et en vrai, ça lui correspond plus. Du coup, euh, bon, allez. Super de euh, André Lund Erickson, euh, qui est l'histoire d'une jeune fille aveugle euh, qui décide de passer des vacances toute seule euh, pour vivre une aventure, et peut-être rencontrer un amoureux à ah, qui c'est. Euh, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de lui proposer euh, un livre avec une héroïne euh, handicapée parce que c'est suffisamment rare pour être noté et ça diversifiera peut-être un petit peu sa bibliothèque. Ensuite il y a Aloïs euh, de Sarah thuroch droméry toujours euh, aux éditions Thierry Magnier, qui est pour le coup plus euh, un truc historique. Ça se passe dans un monastère euh, au Moyen-Âge et c'est une héroïne qui est enfermée dans ce monastère et qui doit euh, globalement faire des vœux pour devenir bonne sœur, sauf qu'elle n'a elle pas spécialement envie de devenir bonne sœur donc elle cherche à s'échapper, à se libérer, à vivre sa vie et tout ça, à partir à l'aventure. Donc voilà c'était bien. Euh, pareil c'est un livre que j'ai depuis je pense 3-4 ans, que je n'ai jamais relu et maintenant elle est assez grande pour le lire parce que c'est vrai que pendant un moment, ça, genre tu vas pas lire un bouquin comme ça à une petite fille de 7 ans, du coup maintenant elle est au collège, vas-y c'est bon, je peux lui filer plein de trucs. Tous les garçons et les filles de Jérôme Lambert, ça c'est un bouquin que j'avais en double, c'est l'histoire de deux garçons qui tombent amoureux au collège, euh, voilà, j'avais beaucoup aimé, mais voilà, je l'ai en double, donc j'en garde un et je lui en file un, pareil, ça diversifiera sa bibliothèque. Un peu plus humoristique, euh, La plus belle de toutes euh, de Rachel Co... Blitz. ça parle d'une émission de télé-réalité où euh, les jeunes filles sont mises en compétition pour euh, devenir la plus belle de toutes. C'est assez comique et euh, surtout euh, je trouve que ça pose un regard euh, un peu plus critique quand même sur ces émissions là, euh, sur les concours de beauté, sur l'apparence euh, donc je pense que c'est un, un discours qui est intéressant auprès des, des jeunes filles. Je sais pas si euh, est-ce qu'il est gros Oh, elle a déjà lu des gros livres, hein. je pense que ça ira. Moi j'avais plutôt aimé et de toute manière le Rouergue, je trouve qu'il faut des choses intéressantes. J'aimerais bien être édité au Rouergue un jour d'ailleurs. Et pour terminer une BD, parce que je sais qu'elle est bien, euh, les BD et les mangas, euh, là c'est Un été d'enfer de Vera brosolg qui est paru euh, rue de Sèvres, et euh, c'est l'histoire d'une euh, jeune fille euh, d'origine russe, et elle se retrouve dans une espèce de colonie de vacances russe, sauf que tout ne se passe pas, comme prévu, euh, ça parle de harcèlement scolaire, ça parle euh, du fait d'être euh, isolé, d'avoir une culture différente. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment bien et, euh, et en même temps la fin est quand même euh, assez positive même si ça aborde des sujets un peu difficiles. Donc voilà j'espère vraiment que, que ça lui plaira. Euh, pour en savoir plus sur ce livre, je sais que Sita, euh, de la Sita tout court, a fait une vidéo euh, qui était très complète sur cette BD, du coup je, je vous la mettrai en lien comme ça, vous voulez en savoir plus. Donc voilà, et, et j'en arrive, oula, ne pas faire tomber les livres, euh, à la fin de cette sélection donc. Euh, ce colis je vais le terminer, j'ai fait les lettres, j'ai fait, j'ai sélectionné les livres, il n'y a plus qu'à tout mettre, à prier pour que ça fasse pas plus de 5 kg, parce que le, la boîte que j'ai acheté c'était 5 kg. Et puis on verra ce que ça donne, euh, ils me diront euh, ce qu'ils en ont pensé. J'espère que cette petite vidéo elle la cool, vous a plu, que vous avez euh, découvrir des livres euh, au passage, on sait jamais. C'est pas des livres que j'aurais forcément présenté en vidéo autrement. Euh, J'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire si vous avez lu ces livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Utip en regardant des publicités, ça me rapporte des petits centimes et, et ça m'aide à, à poursuivre mon travail. Vous pouvez aussi faire des dons si vous le souhaitez. Voilà. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et en attendant, portez-vous bien.